Je suis Tech Lead dans la business unit ECMBPM. BPM. Le c'est la gestion électronique de documents et la gestion des métiers qui va autour. En tant que Tech Lead, je suis là pour faire de la conception et trouver des solutions à des problèmes donnés pour des clients. Et je vais accompagner aussi d'autres développeurs pour la mise en place de ces solutions, pour personnaliser les produits qu'on intègre et afin qu'ils répondent au mieux aux besoins du client. Les outils qu'on développe ils vont permettre à nos clients de gérer tous leurs documents avec des process. Aujourd'hui, on l'a vu pendant la pandémie par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui ont dû faire du télétravail, donc ils ont dû dématérialiser leurs courriers. Donc on intègre le courrier en GED, ce qui permet à plusieurs gestionnaires de gérer plusieurs dossiers avec des courriers qui sont plus papiers mais qui sont numériques et qui sont plus facilement accessibles. Pour faire ce métier, j'ai fait des études d'ingénieur et ensuite, en stage de fin d'études, j'ai intégré à Rondor. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout le monde de la l'Ajad. Donc euh, j'ai été formé par des plus anciens sur euh, des produits distants et j'ai pu monter en compétences comme ça petit à petit. Ma fonction dans le Tech Lead, ça va être de travailler à, à trouver des solutions techniques, donc quelle implémentation on va faire pour chaque problème et euh, guider les autres développeurs sur euh, comment mettre en place euh, des solutions chez les clients. Pour travailler tous les jours, on s'articule autour de projets. Donc on va avoir un chef de projet qui va être là pour faire toute la gestion, on va avoir un leader technique qui va être là pour faire les choix techniques et faire l'architecture du projet et donner les directions aux développeurs. Et on va aussi avoir un responsable fonctionnel qui va être là pour faire l'étude de besoins du client et transmettre justement à l'équipe technique euh, qu ce qui est attendu. Ce qui me plaît dans mon travail aujourd'hui, c'est de pouvoir toujours découvrir de nouvelles choses. Et depuis que je suis Tech Lead de la BU, j'ai pu accompagner des nouveaux arrivants, donc partager mon savoir et continuer justement à évoluer.